Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment envoyer un courrier depuis le site de La Poste, une lettre numérique, puisque La Poste a décidé de supprimer le timbre rouge. On va envoyer donc une i-lettre rouge qui correspond à l'envoi avec un timbre rouge, donc un envoi simple. Maintenant, il faut aller sur le site de La Poste et envoyer une lettre numérique. Donc, je vous montre ça tout de suite, directement sur le site de La Poste. C'est parti. Donc, on est sur laposte.fr. Voilà, on était sur le site officiel de la Poste. Moi, j'ai rentré mon compte hein, juste ici, mais euh, vous pourrez le créer plus tard, ou juste envoyer même sans en compte, je crois que c'est possible. Sur la page d'accueil de la Poste, je vais donc dans le courrier. Et ici, je mets « Envoyer un courrier en ligne ». À partir de là, j'ai plusieurs propositions, « Lettres recommandées en ligne »,« e lettres rouges »,« Modèles de lettres de résiliation enfin, », il y en a des tonnes. Moi, je vais mettre « Envoyer e-lettre rouge avec ou sans suivi » parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand j'arrive sur la page de l'envoi de lettres, j'ai ici « Envoyer une lettre en ligne ». Donc, je clique. Et c'est ici que tout commence. Il y a donc plusieurs choix possibles. Soit on utilise un modèle de lettres. Il y a 231 modèles qui sont disponibles. Voilà. On importe depuis l'ordinateur. Donc, si vous aviez déjà préparé un courrier, par exemple, ou que vous aviez déjà téléchargé un modèle, ou même un vieux courrier, vous pouvez l'importer depuis l'ordinateur. Vous pouvez aussi rédiger un texte. Et donc, quand vous rédigez un texte, vous tapez votre texte ici. Donc, vous rédigez votre courrier directement sur le site de la Poste, ou vous réutilisez un brouillon. Ça, c'est si vous avez déjà créé une lettre auparavant, que en fait vous avez été dérangé et que vous voulez revenir dessus, ou qui vous manquait des éléments, par exemple, vous pouvez revenir ici. Nous, on va utiliser un modèle de lettre parce qu'on trouve que c'est quand même ultra pratique. Et on va, euh, par exemple, euh, prendre un modèle, pas un truc trop non plus dramatique, des résiliations, par exemple. Et on va résilier un, un forfait de gaz. C'est la période, hein, voilà. Donc euh, changement de fournisseur, modification du contrat. Donc on va mettre un changement de fournisseur, par exemple. Il y en a plein en ce moment qui veulent changer de, de fournisseur. Donc, une fois qu'on est arrivé sur le changement la lettre modèle, on a juste à remplir les champs en fait manquants. Donc, le lieu, la date, euh, le changement de fournisseur. Et ensuite, c'est parti. Donc, objet, changement de fournisseur. Madame, monsieur, j'ai souscrit initialement contrat de gaz auprès de pop, pop, pop, le fournisseur. Je souhaite changer de fournisseur et souscrire auprès de votre société, eu égard à vos tarifs à triangle. Blablabla. blablabla. Hop, je vous remercie d'avoir contacté mon ancien fournisseur afin de pouvoir faire le relais. Donc, là, l'objet de la lettre, c'est de changer de fournisseur. Et de passer sur un nouveau qui va lui-même se charger de résilier l'ancien contrat et de passer sur le nouveau. Donc, on a ce modèle de lettre. On rentre donc les informations qui ont été demandées dans les champs en vert. Ici, on peut choisir d'intégrer une formule de politesse. Donc là, il y en a déjà une, hein, mais s'il n'y en avait pas, on peut en choisir une autre. Donc, par exemple, dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez recevoir, machin, machin. Je valide cette formule et elle va rentrer automatiquement dans le courrier ici. Ensuite, je peux dessiner ma signature. Voilà, j'ai dessiné n'importe quoi, mais on va dire que c'est ma signature. En importer une si vous l'avez déjà en fichier image, ou écrire simplement son nom et prénom en euh, lettres capitales. Là, on va valider cette signature qui vient donc s'intégrer ici. Et ici, on peut rajouter un nom, par exemple Romain V, c'est mon nom, ou alors rien du tout. Ça marche aussi. On choisit de conserver le brouillon. Donc, si par exemple, on sait qu'il va manquer des pièces, ça, on l'a déjà dit auparavant et ça restera dans les brouillons. Donc, dans l'étape précédente, on pourra aller rechercher le brouillon. Là, on va faire comme si on écrivait une lettre. Donc, j'ai préparé ma lettre. J'arrive, j'ai tout validé. Je valide le document. Là, la poste va générer le tout. Voilà, J'ai organisé le contenu de votre lettre. Donc là, j'ai ma lettre qui est prête, qui est ici, dans ce, cette petite case. Si je dois donner des documents, des justificatifs complémentaires, photocopie de pièces d'identité, des contrats, des, euh, un bail, par exemple, si on veut résilier un bail. On peut ajouter ici. Il suffira de le scanner, de le mettre sur l'ordinateur et puis de l'importer depuis l'ordinateur. Moi, j'ai rien, donc je continue. Je valide le contenu de la lettre. Ici, si je peux choisir de l'envoyer en noir et blanc ou en couleur, auquel cas, ça me coûtera 30 centimes de plus. Je peux faire du recto verso, s'il y a plusieurs pages, ou juste du recto. Le recto verso est facturé 30 centimes aussi, je crois. Et sinon, là, je choisis noir et blanc, recto, c'est parti. Là, je peux choisir entre trois types de lettres. Donc, là, recommandé avec accusé de réception. Là, c'est 6,13 euros. Ou alors, et si on met l'accusé de réception, 1,15 de plus. Avec la i-lettre rouge suivie, donc c'est celle qui nous intéresse. On a soit suivi, soit pas suivi. Moi, je vais faire une non suivie ». Je continue. Là, j'ai plein d'adresses. Je peux saisir une nouvelle adresse. Je vais dire que je m'appelle. Ben, je vais mettre mon vrai nom, hein, de toute façon. Voilà, Le code postal, je vais mettre ça. La ville Amiens, c'est là où j'habite. Par contre, je ne vais certainement pas donner ma vraie adresse. Il ne faut quand même pas déconner. Voilà, donc je mets Amiens. Et puis ici, je vais mettre rue. On va voir ce qu'il me donne en premier. Euh, rue de la Fontaine d'Amour. Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas de numéro. Je continue. Ça, c'est pour l'expéditeur. Ensuite, je vais ajouter un destinataire. Là, soit vous avez un carnet d'adresse sur le site de la poste et auquel cas vous l'ajoutez. Soit vous importez un fichier de contact, si on vous l'a proposé avant. Ou sinon, vous faites une saisie manuelle. Là, je vais mettre « Monsieur Trucmuche ». Voilà, prénom Bernard. C'est très répandu, ça, Trucmuche Bernard. Hop, je vais mettre aussi… On va mettre un autre code postal. On va mettre « 75015 ». Paris. Hop. Bon, on va prendre le 010, on s'en fout. Paris. Et puis je vais mettre rue. On va voir ce qu'il me donne. Rue d'Abbeville, voilà. Pas de numéro. Je valide l'adresse. Qu'est-ce que j'ai oublié Rue d'Abbeville 70.010. Euh, voilà. C'est bon. Ah, l'adresse n'a pas été reconnue. Donc on va en mettre une autre, c'est pas grave. Rue d'Alsace, voilà, rue d'Alsace, 115 010 Paris, je valide, est-ce que ça marche Oui, ça marche. Donc voilà, le destinataire, Bernard Trucmuche, rue d'Alsace, blablabla, voilà, donc ce qui s'est passé avant, c'est qu'il n'a pas reconnu l'adresse, donc au moins, vous êtes sûr que quand vous rentrez une adresse, c'est la bonne, la poste a tout un, tout le, tous les domiciles enregistrés, toutes les entreprises, donc vous êtes forcément sur une bonne adresse, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, je peux envoyer le même courrier à quelqu'un d'autre. Là, je peux ajouter un autre destinataire. Pas, on ne va pas le faire, on va rester sur truc trucmuche. Je valide l'adresse. Je choisis d'envoyer aujourd'hui ou de programmer l'envoi à une autre date et auquel cas, je peux compléter ici avec le calendrier. Je vais choisir d'envoyer l'envoyer aujourd'hui. La commande est validée avant 20h, sinon ça ne part pas aujourd'hui. Et là, j'ai voilà, le récapitulatif avec un aperçu de la lettre pour bien vérifier comment elle va sortir une fois qu'elle sera livrée, donc la lettre est envoyée, donc prise en charge par la poste, voilà, c'est bien notifié, monsieur truc -much, voilà, je n'avais pas complété ça, mais si on a mis lieu, date, bah, ça sera remplacé, là, les remplacements, la lettre est prête, ma signature, je peux quitter, la lettre est nickel, je peux ajouter le suivi si jamais je ne l'ai pas fait auparavant, voilà, avec suivi ou sans suivi, donc là, si je mets le suivi, ça m'augmente la facture, donc à 99, là, en fait, je vais revenir à une lettre rouge, voilà, oui ça c'est bon ça c'est bon Alors ça c'est chiant parce qu'on doit toujours revenir donc c'est non suivi date d'envoi le jeudi 5 ça c'est mon nom j'en envoie un truc mûche 1,49. 49 j'ajoute au panier et une fois que j'ajoute au panier on va me faire payer et la manipulation est terminée donc vous voyez que pour envoyer un courrier depuis le site de la poste c'est extrêmement simple ça ne coûte pas plus cher il y a déjà des modèles qui sont enregistrés, il suffit juste d'accéder au site et de suivre les instructions. Donc C'est vraiment simple, il n'y a pas vraiment à avoir peur que ça complique les choses. Ça se fait en quelques minutes seulement, ça va même plus vite que si on le faisait soi-même à la maison. Dans beaucoup de cas, grâce au modèle, grâce à l'envoi immédiat, il n'y a pas besoin d'aller à la poste, il n'y a pas besoin d'aller chercher des timbres, ça se fait tout seul. Parce qu'une fois que cette démarche est terminée, la poste va se charger d'imprimer le papier, de le mettre dans une lettre, de l'envoyer et ça va se faire automatiquement. Voilà, le tuto est terminé. Merci d'avoir suivi. C'était Romain pour la chaîne de Citron.